Bah mmh. Remuer d'un pas lourd la poussière, lutter jour après jour. Pourquoi yeah. bah là là. muet d'un pas lourd la poussière lutter jour après jour, pourquoi <rire> un salaire dans des guerres futiles aux enjeux inutiles Seigneur, regarde-moi yeah. je suis fait comme un rat Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui Oh, viens, éternel. Les ombres du mal ma nuit, les heures sont longues, longues, longues, longues, je tourne et retourne jusqu'au matin, et l'aube qui vient ne promet que souffrance, et d'hier en demain, vers la mort, je m'arrête les heures ma vie n'est qu'un souffle et mes yeux ne voient plus le bonheur alors je